En matière de RSE, il y a une évolution très importante depuis quelques temps qui est vraiment de passer du modèle gestionnaire et de compliance à un modèle vraiment de transformation des pratiques, de transition des modèles économiques, des modèles sociaux, des modèles écologiques, des entreprises pour leur permettre de continuer à œuvrer au regard de problématiques qui deviennent de plus en plus importantes, des tensions sur les ressources, les ressources énergétiques mais aussi les ressources humaines, et une demande aussi des nouvelles cohortes qui rentrent dans les entreprises pour prendre en compte aussi ces impacts, être en capacité de définir son impact en tant qu'entreprise. Donc ce qui est important pour nous aujourd'hui dans les demandes que nous traitons, c'est comment accompagner nos managers et nos leaders à comprendre ces enjeux de manière assez fine, à les transposer dans leur métier, dans leurs activités, à embarquer les équipes pour que nous soyons tous prêts demain à faire face à des problématiques qui peuvent être vraiment très très compliquées pour les entreprises, pour le cœur, la matrice de l'entreprise qui est son modèle économique et sa capacité à recruter les bonnes personnes durablement et efficacement.